Une volaille avec de la sauce au sel, j'ai l'espèce espèce de, de, de purée euh, épaisse qui ressemble à, à, du, à du gerbos présenté n'importe comment avec une feuille de salade crevée avec un bout de tomate. Tu t'es pas posé la question une minute Si j'essaye de faire des choses, mais ça voilà, il faudrait que je parte en, en... avec des formations ou trouver des personnes. J'en sais rien. Je vais pas t'apprendre à cuisiner en cinq jours, mon gars. Mais t'as de la merde dans les yeux, quoi. Pour toi, ce bac est propre Pas propre, mais on peut envoyer quand même comme ça. On les nettoie jamais, Sophie. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. Pourquoi tu m'as vas venir ici Tu peux m'expliquer Pour m'aider. Pour t'aider Tu veux que t'aide comment, moi Mais qu'est-ce que c'est que ce truc mmh. Il me faut une blague, là Alors, Sérieusement, c'est pas un dessert, ça, c'est une montagne de sucre. Mmh. Non mais Valérie, honnêtement, ne dites pas les gens qui ont mangé un Welsh et qui se prennent un vacherin derrière, on ressort pas un, un d'une histoire comme ça. Sans déconner, hey, t'es es quand, quand même un crétin, moi je sais pas, mais putain de dieu, à un moment donné, quand t'es pas trop con, putain tu te démerdes, tu mets des trucs pour faire du poids, tu te débrouilles, tu mets des cuillères, des fourchettes. Pour éviter que ça vole, si t'as un soupçon d'intelligence, d'accord Finir Merde Laissez-moi finir Non mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois Il y a des limites. D'accord Alors moi aussi j'en ai marre A chaque fois vous me coupez la parole voilà. J'essaie de trouver des solutions pour vous Je me fais un comme ça Je suis pour votre équipe J'essaie de, de vous sortir de la merde non, non, mais Et ça vous va ça, pas Je devant ce que je... Ça j'écoute. Je te sens pas sûr même quand tu m'expliques, je te sens pas sûr. Si. si, si, non, si, je suis sûr. Mais uh, si, je suis sûr, mais non, c'est vrai que... Bon, oh. voilà. bombe le torse, relève le menton, d'accord ouais, hein? Et souris, d'accord hein? Sourire à C'est qui le patron C'est moi. <rire> ah, on dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron C'est moi. C'est toi le patron. Okay. Pardon Paul, tu peux répéter La migaine, c'est dans ma région. <rire> Et l'autre de suite, je connais pas, bien sûr que je connais la migaine Oups, Eh, tu me prends pour qui Non mais il me prend pour une quiche ou quoi J'en mangeais, t'étais pas né de la migaine Tu crois quoi Je connais pas la migaine Combien de lettres se compose l'alphabet Vous avez juste à les compter 15, 14, 13, 12 Vas-y t'arrêtes. 10. K, L, M, N, O, P, Q, U, Q. 30, 39, 30... Non, bon, il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26 Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous, là, en fait. On ne sait pas combien il y a de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Les dates de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. <rire> Catastrophe. Enfin, tout le monde connaît au moins la première guerre mondiale, C'est tout ce que c'est 14-18, un minimum quoi Comment on se prénomme les trois mages Au Galilée Chut. Hein Mais qu'est-ce que tu racontes Au <rire> oh, les rois mages, au oh, Galilée, la li la li, la, li la, du perché Balthazar, Mathusalem, c'est comme les bouteilles et Jiroboam Non C'est pas ça non il y a Jean, il y a Jean. Non mais ça c'est les, les prêtres Comment ça se prénomment les trois rois mages Que signifie PIB PIVA Mais non Produit intérieur brut ah, Que célèbre-t-on le 11 novembre La fête de la musique L'armistice J'avais raison ah, c'est bon, ça me saoule en plus, c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond... Pascal, éducateur. Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce fusil enfantin se cache une délinquante chevronnée. Pour les sans permis avec ma cousine, et euh, il y avait un gendarme en plein milieu de la route, j'ai failli le percuter, du coup, bah, ils m'ont incarcéré parce que ce que j'avais fait, j'aurais pu le tuer en fait sur la route. Plusieurs fois incarcéré pour de très graves délits. Arnaque, vol, violence, conduite sans permis. La jeune fille arbore un casier judiciaire impressionnant. C'est comme ça que vous me recevez C'est comme ça que qu vous me, me recevez C'est mon fils qui me de p... Vous me baissez d'un ton déjà <rire> vous Parlez pas comme ça, moi je suis pas votre fils. Moi qui te prenais pour une princesse, je vais te donner un surnom. france c'est Mini Cracra. Eh oui, mimi parce que t'es mimi Et Cracas parce que t'es crado Quand tu m'as dit mimi craquin, ça m'a énervé Je vois pas ce que j'aurais pu répondre Les fans de ces mecs là Franchement ils sont classe Ils sont propres sur eux Ce mec là, quand tu vas voir ta piole, Tu vas dire toi t'es une fan euh, Oublie moi Je vous dis tout de suite, moi je suis pas votre pote Là je suis pas, je suis pas pour qui vous me prenez Je suis pas un clown moi ben, d'accord mmh. Je vais pas essayer à, le à la galerie On est d'accord ou pas mmh. On est d'accord ou pas mmh. J'entends pas ce que oui. tu dis, merci je te...